Je te la question, mais est-ce que tu es féministe Oui. <rire> je sais, c'est une énorme surprise. Pour ma deuxième vidéo sur le thème des femmes dans le stand-up, j'interviewe Mao Drama qui a accepté de répondre à mes questions pour me parler un peu plus des difficultés rencontrées lorsqu'on est une femme dans le monde du stand-up. C'est parti Tu me fais un clap Oui Je veux tout savoir. Bonjour Waouh, les salamé <rire> Mais Karine! <rire> Karine le <Marchand>. Oui <rire> Est-ce que tu te considères comme stand upuse Oui, bah oui, je de ma vie avec ça. Ok! <rire> ah, stand upuse très bien! En te lançant dans le monde du stand-up, est-ce que tu as ressenti le syndrome d'imposture? Euh. non! <rire> non, je crois pas! Ce qui m'avait le plus frappé quand je suis entrée dans le stand-up, c'était le sexisme ambiant qui y était. Où... Bon, je pense pas que j'étais talentueuse quand j'ai commencé. C'est une progression constante, je sais même pas si aujourd'hui je le suis. Et je pense que ça prend beaucoup de temps pour devenir un bon stand de peur. Mais je pense par contre que quand quelqu'un arrive dans le milieu, rapidement tu peux voir s'il a des qualités ou pas. Moi je sais que dans la plupart des scènes qui étaient tenues par des hommes, on m'en a reconnu aucune des qualités. Et c'était pour cette raison qu'avec Tania on avait créé le Comedy Love, qui était l'idée de on nous programme pas assez, on va euh, créer notre propre espace pour se produire. Moi j'ai pas eu de syndrome de l'imposteur envers moi, mais les autres m'ont relancé l'image que oui j'en étais une et que j'avais rien à faire là. Trop féminine, trop politique, trop... Je sais pas, j'avais d'autres références, moi j'ai commencé le stand-up, j'étais encore en train de faire mes études et je pense que j'avais amené une vibe qui était différente de celle qu'on voyait beaucoup au Panama ou au Jamel. Et est-ce que tu avais des inquiétudes particulières en commençant le stand-up non, non, mais attends, plus je te parle, plus on dirait une est complètement inconsciente qui sait même pas <rire> qu'elle en fait. Mais en fait <rire> Je suis pas folle, vous savez. En fait, euh, j'avais pas d'inquiétude parce que j'ai pas commencé le stand-up avec l'idée d'être humoriste ou d'en faire mon métier. J'ai eu un parcours euh, classique qu'on retrouve euh, dans plein de situations où j'ai toujours voulu faire de l'art. Je voulais être styliste ou comédienne et je viens d'une famille très traditionnelle de la vieille bourgeoisie française où c'est juste pas possible et, et c'est pas, pas possible. Ils sont pas contents dans ce genre de famille. C'est vraiment soit tu fais l'ENA, soit soit es chirurgien, soit tu pars de la maison. Et ma mère me l'avait dit comme ça quand je lui avais dit que je voulais faire du théâtre. Elle m'avait dit zéro souci, ma belle, mais tu pars de la maison. et J'ai grave réfléchi en mode genre. Mm -hmm. Est-ce que je suis genre assez forte pour devenir, je sais pas, caissière Qu'est-ce que j'aurais pu faire à 18 ans pour me payer des cours de théâtre La réponse était non. Donc j'ai fait des études en parallèle, continuer à leur plaire. J'ai fait Histoire Sciences Po à la Sorbonne. Et chaque année à côté, je passais tout ce qui était gratuit. Donc je passais les Beaux-Arts de Paris, je passais les conservatoires d'arrondissement. Et chaque année, j'étais au deuxième tour et j'ai mon troisième tour du conservatoire. Et jusqu'à une année il y a une nana qui m'a appelée, la dame du conservatoire, qui m'a dit il y avait un parcours libre, on avait le droit d'écrire ce qu'on voulait. Donc j'avais écrit une sorte de sketch, on peut dire. Et elle m'avait dit que j'étais pas faite pour le théâtre. <rire> mais d'essayer le seul en scène, qui est la manière un peu pompeuse de parler du stand-up. Mais j'y connaissais rien, je savais même pas qu'il y avait du stand-up dans des caves tout le temps. Enfin, c'était un monde qui m'était vraiment complètement inconnu. Pour moi, le stand-up c'était Florence Foresti et Farid et, et Gadal Elmaleh quoi. Et Coluche, je suis sûre que je pensais ça aussi. Donc, du coup, euh, voilà, je l'ai fait juste parce que c'était un cri de bon, euh, je trouve que ça fait hyper bobo, hyper drama de dire ça, mais de en fait, euh, si je fais pas ça, je vais mourir. Moi, j'allais mourir vraiment, j'étais extrêmement malheureuse de pas pouvoir exprimer la vocation que je ressentais et ce besoin très fort. Voilà, et donc l'été où j'ai commencé à faire du graphe parce que j'arrivais jamais à être au... Aux beaux-arts non plus, qui est une façon d'imposer aussi ton art dans la rue. C'est le même été où la prof de théâtre me dit ça, et donc le même été où je me suis dit le stand-up, c'est une prise de parole de l'espace public, pareil, qui est très libre, qui ne nécessite pas de venir d'un cours particulier, qui ne nécessite pas d'avoir de l'argent avec toi. Donc je suis désolée, j'avais pas d'inquiétude. <rire> J'en ai eu avec le temps, je pense au bout d'un an, je trouvais ça tellement sexiste. Moi j'avais été assistante parlementaire, je faisais du journalisme. Jamais j'avais ressenti de sexisme et là-bas en trois semaines, je suis devenue radicale, folle. J'étais prête à montrer mes seins tous les jours sur scène, tellement j'étais cléchote, choquée. D'accord, ok. Donc, donc, donc voilà, mon inquiétude c'était ce milieu ambiant détestable dans lequel je commençais à évoluer. Et un jour, je sais que j'ai eu une dispute très grave avec un humoriste qui m'a vraiment super mal parlé, il aurait jamais parlé comme ça à un homme. Et je sais que là, je m'étais dit, bon bah, euh, soit je continue, mais alors maintenant, je me fais la promesse que c'est pour de vrai, parce que j'avais... Je te j'avais même enquêté militant, c'était même plus pour moi, c'était en mode genre, en fait, il faut rester sur la scène pour genre raconter des choses et des sujets qui nous concernent, nous, et voilà, et qui permettent euh, de rendre la société moins sexiste. Soit j'allais arrêter, quoi. Tu nous as dit que le monde du stand-up était sexiste, euh, selon toi Ouais. Euh, Est-ce que tu as vu une amélioration depuis tes débuts ou non euh, Ouais je vois une légère amélioration. Mais d'ailleurs j'ai des copines super qui sont arrivées dans le stand-up il y a deux ans, deux ans et demi, un peu avant le Covid. Et je sais que même si elles, elles se sentent encore souvent pas assez estimées parce que ce sont des femmes, pour plein de raisons, on n'a déjà pas le même regard sur le milieu. Donc ça veut dire que moi j'ai commencé il y a quatre ans, rien qu'en deux ans il s'était déjà passé énormément de choses. Quand j'ai commencé, on était une par plateau, voire moins. Il y avait, enfin, non, mais il y avait vraiment très peu de femmes, genre je pense une grosse quinzaine, hyper masculine avec une ambiance vraiment euh, tu sens les, les couilles qui se grattent dans les vestiaires de toile de, de sport enfin vraiment j'ai un truc euh, tu sais de, de possession de l'espace on ne te dit pas bonjour à tes seuls en coulisses personne ne te parle enfin bon et puis même euh, les premières scènes où j'étais il y a des mecs qui m'ont dragué plus que lourdement hein, qui m'envoyaient des messages où je commençais à me dire en fait c'est du harcèlement et c'est là où je me disais mais dans quelle D'autant plus que je me faisais aussi la réflexion que comme d'habitude, si les femmes sont moins programmées, elles ont moins la chance d'être opérées, moins la chance d'être sur des plateaux où il y a de l'argent, et donc finalement sur le temps long, on voit encore une, une différence économique qui, qui se montre. Hein, ouais. Alors voilà, oui. bon ça c'est le début qui m'a méga traumate, donc voilà c'est pour ça j'en parle encore comme ça, en mode genre... Je... Bon bref, et puis pas, pas le droit de jouer dans plein d'endroits, enfin des trucs qu'on met mille ans à se débloquer. Et puis euh, mon grand exutoire ça a été vraiment 2018, l'année où avec Tani et une ancienne amie qui s'appelle Lucy Carbone, on a créé le Comedy Love, parce que ça, c'était quand même, honnêtement, vraiment la première scène avec ce délire-là. On va être queer, on va être pour des queers. Et il y avait des ambiances de malade, avec plein de lesbiennes qui n'avaient jamais eu de blague faite pour elles. Et un truc de feu on dansait tous ensemble et tout. Et ça vraiment... Et puis en même temps, il y a eu un truc de sororité avec mes copines où on est devenu un groupe de support les unes pour les autres. Et ça, ça a été mon moyen de survie. Et ensuite, il y a des femmes qui, qui étaient déjà là et qui ont pris une place de plus en plus importante dans le stand-up qui sont par exemple Jessie Varin qui a un théâtre qui s'appelle La Nouvelle Scène où elle avait déjà eu Blanche Gardin, plein de mecs comme ça Elle, c'est une femme qui a un regard très féministe sur sa programmation et qui met vachement en avant les femmes et, et, et je pense que celle qui est très importante c'est Shirley Soignon, euh, qui avait pris d'abord euh, la direction artistique euh, d'un endroit qui s'appelait Le Jardin Sauvage euh, où d'un coup c'est devenu déjà beaucoup plus sympa, beaucoup plus festif et tout et ensuite au Barbès Comedy Club, elle a imposé euh, une charte de bienveillance dans, dans ce qu'on disait sur scène et aussi une parité stricte sur les plateaux etc., etc et une mise en valeur des talents différents et des discours différents et voilà et elle je pense qu'elle était super importante parce que en fait c'était juste meilleure ambiance et quand les humoristes venaient, et, que, et en fait du coup je pense que cette bonne ambiance cette idée de venir on commence à s'aimer à s'apprécier dans le stand-up elle s'est je trouve agrandie à tous les autres comedy clubs euh, le Panama de café que je voyais comme un endroit très masculin et très sexiste, je trouve c'est quand même déjà beaucoup adouci. On y travaille bien, je trouve, maintenant en tant que femme. Bon, et je ne dis pas que tout est simple, que tout est facile, mais voilà, c'est déjà plus le même endroit qu'il y a deux ans ou qu'il y a quatre ans. Donc oui, il y a des améliorations, mais toujours par les femmes, voilà. je ne peux pas te dire une amélioration, je te dirais c'est un mec qui l'a fait. Et les endroits dont je te parle sont des endroits gérés par des femmes. Euh... Et puis c'est vrai que aussi le Comedy Love fait plein de bébés. Je, je, je, je dirais pas que c'est les bébés du Comedy Love, mais il y a plein de gens en tout cas qui ont été inspirés par ça et qui ont lancé leur propre scène, par exemple à la mutinerie. Il y a Lou qui est un super artiste qui a la mute-up, pareil où c'est que des queers par pour avec un public queer. Euh, une fille super qui s'appelle Alicia Cetou qui a un plateau qui s'appelle les Good Girls Comedy Club, où il y a que des, que des meufs, enfin bon bref. Et il y en a d'autres à Nantes aussi, je sais qu'il y a un début de plateau queer aussi. Tout ça, ça s'est avec le temps. Bon, je pose, je pose la question, mais est-ce que tu es féministe Oui <rire> Je sais, c'est une énorme surprise Comment faire du stand-up quand on est féministe Bah rien, je pense, juste tu prends la parole, déjà tu prends le droit d'exister, tu prends ta place, tu essayes de pas avoir de syndrome de l'imposteur, faut que tu te fasses confiance, que tu y ailles à fond, après moi je pense pas que si tu es féministe, tu te dois de faire des sketchs à résonance féministe ou qui sont pédagogiques, quand que tu peux être féministe, et ne pas nécessairement parler de ça sur scène. Donc du coup, je dirais juste d'avoir confiance et de réussir à prendre le micro. Et après, si tu décides de t'attaquer de à des sujets euh, féministes, euh, sache qu'il faut blinder les blagues à 1000%, parce que tu parleras pas forcément à un public averti, et tu pourras avoir des réactions de gens très fermés. Moi, j'en ai régulièrement, mais j'aime aussi cet exercice de me dire « je fais un sketch sur la vasectomie », Vas-y, c'est pas facile. Mais au Panamart de Café, j'arrive quand même à grave faire les gens dessus parce que j'ai taillé le truc pour que ce soit si drôle et pédagogique pour que tout le monde puisse l'accepter. Puis il y a toujours, souvent, des hommes qui sont comme ça et qui boudent. Et puis c'est pas grave, tu vois, tu apprends à ne pas les regarder, à t'en fiches tout. C'est juste sur les. Après, c'est une autre question, mais c'est sur les réseaux sociaux que c'est chiant, Enfin, bon, Moi, je m'en prends plein la gueule tout le temps. Mais ça, c'est un, un autre monde puisque. Dans la vraie vie, quand je marche dans le Palabar de Café, il n'y a pas des hommes qui m'arrêtent pour me dire « t'es une merde, t'es moche, t'es grosse, t'es pas belle ». Enfin, tu vois, c'est pas un truc qui existe vraiment, ça c'est un truc sur la toile. Mais bien sûr, c'est les femmes qui en sont toujours visées. Oui. Est-ce que tu penses que tu te limites dans des choix de sujets euh, en tant que femme qui fait du stand-up Moi, je me limite pas du tout, mais parce que c'est mon parti pris. C'est que si je suis sur scène, c'est pas pour être malheureuse et que je vais donc avoir une, par une parole décomplexée. Et la parole, elle est toujours vecteur euh, d'idées pour moi. Elle doit être vecteur d'idées progressistes, elle doit servir euh, des principes et des idées. Et du coup, euh, non, je me bride sur rien. Mais ça peut effrayer parfois. Hein. Franchement, quand j'arrive en Comédie Club, que je rate, que je fais la roue. Puis tout ça en trois minutes et que j'ai imité la bite de quelqu'un, ça peut être un peu beaucoup. quoi <rire> Mais bon, vas-y, ça, ça va être du travail pour que tout ça euh, moi, ne soit jamais vécu comme une brutalité, etc. Est-ce que tu as l'impression que tes collègues hommes acceptent le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes euh, dans le stand-up euh, oui. oui. Non, non, c'est vrai. Oui, oui je non, pense. Oui. Euh, je pense vraiment. Je pense que moi, la plupart de, de mes collègues hommes... Euh, en fait, c'est aussi que ça a évolué parce qu'une fois qu'on considère que t'es légitime dans le milieu, que tu as réussi à faire ta place, on te parle plus aussi pareil que quand t'es une débutante. C'est ça qui est difficile. Aujourd'hui, je trouve que la plupart de mes collègues masculins sont des soutiens. Je pense à plein de noms qui me passent par la tête euh, de, de gens qui sont pas forcément réputés pour être très féministes et que à chaque fois que j'ai des conversations avec eux, ils me soutiennent à 1000%, ils y croient à fond, ils disent que c'est bien euh, ce que je fais et tout. Après, pour autant, ils vont, ils vont avoir un regard très ambigu parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent qu'il n'y a pas assez de femmes qui font du stand-up et que c'est pour ça qu'elles sont pas beaucoup en comédie club. Alors, c'est faux. Euh, nous, avec euh, plein de femmes, on a fait des fichiers téléphonique à Paris on a déjà plus de 200 et avec vraiment un super niveau tu vois c'est aussi qu'à niveau égal on priorisera à leur début toujours un homme par rapport à une femme donc voilà donc, et en même temps ils ont l'impression qu'une fois que t'es une femme ça va être plus facile pour toi parce que comme on, on serait moins à être forte alors t'es plus demandée enfin bon bref après ils ont un regard très ambigu finalement dans l'explication de comment ils se disent qu'il n'y a pas beaucoup de femmes et euh, ce que j'allais dire c'est que même ceux qui concèdent qu'il y a un problème rares sont ceux qui arrivent de manière euh, militante volontaire à se fixer des quotas de au moins la moitié du plateau de femmes parce que du coup, ils se disent, bah non, je ne veux pas prioriser une femme parce que c'est une femme. Mais en fait, après, quand on rentre dans cette logique, si on n'avait pas fait ça dans les comités d'entreprise dans les années 2000, aujourd'hui, il n'y aurait que des hommes dans les conseils d'administration. Il y a un moment où je pense qu'il faut passer par des quotas et se forcer. Et eux aussi doivent se forcer à nous mettre à, à moitié dans leur, dans leur uh, line-up et pas toujours favoriser uh, toujours les mêmes humoristes femmes. Voilà, c'est toujours intéressant de voir une femme qui va être considérée forte. Il faudra toujours qu'elle ait fait uh, un spectacle, un podcast, un livre, trois émissions uh, pour avoir le droit d'y être quand un homme aura juste... Uh, faire un an stand-up. quoi. Est-ce que tu penses faire autant de plateaux qu'un homme bon, En ce moment, tu fais ton spectacle, et ouais. tu fais des plateaux aussi euh, avec oui. d'autres... Euh... Euh, ouais. Beaucoup, franchement, oui. Moi, ça fait maintenant deux ans, deux ans et demi que je joue tous les jours, plusieurs fois par jour. Ça, je suis vraiment implantée sur les plateaux. Mmh. Euh, une fois que ça s'est débloqué, ça s'est débloqué un peu partout pour moi. Mais il y a eu deux ans, très difficile, même deux ans et demi, où j'ai dû m'entraîner complètement en dehors des Comédie clubs, juste en faisant quatre, cinq scènes par semaine dans des bars. Et ce qui est bizarre, c'est que quand tu commences le stand-up, tu as souvent accès aux scènes qui sont les plus difficiles, celles dans les bars où il y a du bruit au fond, où les gens ne viennent pas pour ça, où il y a un public clairsemé. Et il faudra que tu fasses suffisamment tes preuves euh, de façon super dure pendant des années avant d'avoir accès à des scènes de comédie club qui sont beaucoup plus faciles, parce que les gens viennent pour ça, il euh, y a un public fourni et tout. Mais maintenant, oui, je suis résidente au Panama de Café, je joue beaucoup euh, au joke, au fridge, le Barbesse avant Charlie, j'y étais résidente aussi. Ça s'est débloqué. Est-ce que tu as des exemples du sexisme que tu as pu subir dans le stand-up euh, Bah oui, je te disais, le harcèlement, des dragues très lourdes, beaucoup de scènes en coulisses, de tussusses, beaucoup de rapports à ton physique, enfin... tous les trucs normaux. Enfin bon, bref, oui, oui, j'ai tout vécu, quasiment. Bah, pas de viol encore, mais voilà. Bah je te dis, à partir du moment où la politique et le journalisme sont montrés souvent comme des endroits sexistes, quand je considère qu'à côté de ce que je vis dans le stand-up, j'en ai jamais vu, c'est te dire l'immense différence. C'est sans commune mesure. Est-ce que le sexisme t'a un jour découragé de faire du stand-up Oui, ça m'a découragé. Comme je te racontais, un jour, il y a un homme qui m'a pris à part et qui m'a vraiment très mal parlé par message et tout. Et je sais que c'est allé tellement loin et, et c'était vraiment la goutte d'eau de encore une forme de violence différente. Ou à chaque fois, la question que je me dis, c'est est-ce que cette personne aurait parlé comme ça à un homme tu vois Et genre, la réponse est non, évidemment que non. Et là, ce jour-là, ouais, j'ai eu vraiment 10 minutes, 10 jours très durs. J'ai beaucoup, beaucoup hésité. J'étais en mode, euh, est-ce que ça vaut le coup malheureuse de machin. Et en même temps, tu vois, tu te dis, il faut... Enfin, après, je me suis dit, en même temps, il faut continuer, justement, pour être là, pour ensuite, il y ait plein de filles qui se sentent le droit d'être là, quoi. Ta présence, elle devient même militante, parce qu'elle accepte des endroits toxiques pour que cette place, elle existe, quoi. Et plus, ça passe des gens. Comment lutter contre le sexisme dans le monde du stand-up Comment on peut lutter Je pense que euh, la meilleure, euh, le meilleur axe d'amélioration, c'est de créer nos espaces et nos événements, comme plein de copines le font. Créons des scènes, soyons des gens bienveillants, qui créons des espaces bienveillants pour accueillir des gens bienveillants, et laissons les autres exister aussi. Peut-être qu'un jour euh, ils se mêleront. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la principale chose à faire. Avoir des débats et tout, ça sert à rien. Les gens ont pas envie de discuter ou qui vont t'expliquer que c'est dans ta tête qu'il y a du sexisme et tout. Bon bah alors à partir de là. Euh... Du coup, il n'y a pas de conversation possible. Voilà, que, que, les, programmateurs, euh, que les programmateurs aient une force d'initiative à aller chercher des femmes. Oui, c'est chiant, mais elles, elles sont toujours prises et tout. Ben, bah, renvoyer aux 25 autres femmes et puis ensuite euh, relancer, quoi. Il faut avoir ce truc proactif pour les faire sortir euh, de, de la tanière et qu'on qu puisse tous découvrir leurs talents. Est-ce que euh, tu peux nous parler de tes euh, actualités Le spectacle dans cette salle J'espère on verra tout à l'heure. Il s'appelle Drama Queen à l'Apollo Théâtre tous les vendredis à 20h. Il parle de politique, de queerness, de féminisme, un peu de drogue. Voilà, Il faut venir sans ses enfants, mais c'est euh, un moment de fête très saurore où je fais de la pédagogie sur des sujets euh, féministes comme euh, la vasectomie ou le vêtement des femmes, ou, où je fais aussi une revue de presse politique. Et, voilà. et puis sinon, bah, j'ai un plateau euh, au point éphémère chaque mois. Et euh, non, voilà, c'est mes deux grosses actualités. Je vais faire des podcasts plus tard, mais tant que ce pas sorti, ce sera dans un mois, voilà.